Monsieur, je vais vous demander de faire le résumé de ce que votre femme ressent afin que je sois sûr que nous avons compris réellement ce qu'elle ressent. Euh, ma femme se fait un film que ma mère est méchante, essaie de tout dominer. Et elle se plaît que, que depuis que ma mère est venue habiter chez nous, qu'elle ne qu peut rien décidé, que ma mère prépare, prépare les repas et qu'elle néglige. Et que je la néglige et que je devrais dire à ma propre mère de partir, est-ce que tu te rends compte de ça? Eh bien, si vous me permettez, je vais un petit peu vérifier si réellement ce que tu as dit c'est exactement ce qu'elle ressent. Eh bien madame, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit que c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai dit que sa mère me donne des ordres et que je ne me peux même plus décider de ce que nous mangeons le soir. Et cela me dérange. Mais je trouve que mon mari ne me soutient pas. Moi c'est sa femme qui l'a choisi comme épouse Et maintenant je me sens mis de côté Et que je ne peux plus rien faire de bien Que tout est de ma faute Et il ne me soutient jamais J'ai pas dit que sa mère devait partir dormir dans la rue Mais je voulais qu'on demande à son frère S'il ne peut pas l'accueillir pendant l'été Pendant la moitié de l'année au moins Mais mon frère On ne peut pas lui demander ça Sa propre femme est malade Attendez Si vous me permettez on va un petit peu reprendre, mais tout d'abord, on s'est mis d'accord de faire, d'accord, de faire un exercice comme vous ne parvenez pas du tout à vous entendre. Il y a un problème de communication entre vous, d'accord. Donc, c'est à dire qu'on doit tout faire donc pour résumer et résoudre cela. Donc, Monsieur, vous pourriez un petit peu reprendre pour un petit peu qu'on comprenne de quoi il s'agit réellement. D'accord. Je comprends que ma femme se sente comme si elle n'est plus la maîtresse de la maison, que ma mère intervient et domine beaucoup. Euh, elle propose que ma mère aille loger chez mon frère pour la moitié de l'année. Madame, est-ce que vous trouvez que votre mari a bien résumé? Oui. Ok. D'accord. Alors maintenant, comme convenu, c'est votre tour, monsieur. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est vraiment votre problème? Et puis on va demander à madame... De le répéter euh, moi je ne comprends pas ma femme elle, elle peut quand même pas s'attendre à, à, à ce que je refuse quelque chose à ma mère c'est lui qui m'a mise au monde qui m'a élevé imagine qu'un jour elle soit vieille et qu'elle demande à, à notre fils de l'accueillir et qu'il et, et qu est marié comment elle, elle réagirait s'il elle, si elle refuse c'est pas possible elle doit accepter ma décision et c'est tout mais tu ne vois pas que j'en souffre. Si cela continue comme ça, je vais quitter la maison moi. C'est ça que tu veux euh, Attendez madame, avant de réagir juste comme l'a fait votre mari, est-ce que vous pourriez exprimer votre point de vue pour que nous soyons sûrs qu'il n'y a pas vraiment de problème de communication Oui, c'est bien simple. Il ne veut pas que sa mère parte. Il la préfère plutôt que moi. Non, c'est parce que j'ai dit. Je, je n'ai pas dit que je préfère ma mère citoyenne, toi. Juste que je ne peux pas mettre ma mère à la rue. Monsieur, je, fais, je peux vous poser une question. Est-ce que vous avez parlé avec, avec votre mère Quel est son point de vue Non, j'insiste que non. Je ne veux pas qu'elle soit au courant. Je veux qu'elle se sente à l'aise. Vous croyez que, que c'est possible Votre mère n'a pas elle-même de projet pour l'avenir ben oui, elle, elle, elle m'en parle depuis longtemps, qu'elle voudrait avoir une, une petite maison à la côte, loin, loin de la ville. Elle n'aime pas le bruit, la circulation et tout ça. Et, mais on n'a pas encore, on pas, on pas encore eu, eu le temps de chercher quelque chose. Ah, oh. est-ce que ceci n'est pas une possible solution Peut-être aussi bien que cela dans l'intérêt de votre femme et de votre mère. Peut-être qu'on pourra décider d'activer plus à la recherche d'une maison d'à côté et que les deux soient heureuses ainsi. N'est-ce pas Ben oui. Si au moins mon mari s'activerait, ce serait un grand soulagement. Ben ouais, Il faut que je trouve le temps. Je travaille beaucoup en ce moment et ma femme a tendance à oublier cela. Elle oublie que je ramène l'argent. Et que je prends soin de tout le monde C'est ça Trouve-toi des excuses En réalité tu t'en fous que je sois malheureuse Tu fais toujours passer ton travail avant tout Attendez S'il vous plaît On s'est mis d'accord au début de la séance D'essayer de ne pas hausser le temps Je voudrais bien qu'on garde Une Qu'on garde une ambiance constructive Qu'on cherche après une solution Pour l'avenir et non pas des reproches Ou des fautes pour oh, le passé. Merci. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. Non. Mais c'est vrai que j'avais déjà pensé à aller ce week-end, voir mes amis à la côte. Et Je peux demander et voir s'ils sont pas au courant d'un coin, d'une maison. Ça serait idéal. Mais pour les enfants, pour les enfants, on peut la rendre visite. Avec les aller à la plage et tout ça ils adorent ok, il y a du progrès on avance est-ce qu'éventuellement on ne peut pas essayer de trouver de fixer une date pour laquelle on voudrions trouver une maison pour votre mère au moins là on pourrait trouver une solution à la fois pour votre mère mais qu'on a trouvé la maison et que ce soit sûr ben cela quand même peut prendre du temps je ne peux pas m'engager définitivement puis cela dépend aussi de nos finances. Est-ce que éventuellement avant l'été, vous pensez que vous pourriez trouver quelque chose Ah, mais ça, c'est encore loin. Oui, je peux certainement trouver quelque chose avant ça. Mm -hmm. Madame, est-ce que cela est-il acceptable pour vous mm -hmm. Est-ce que vous croyez que cela irait mieux si vous sachez au moins que cela est temporaire ah Oui. Oui. Mais temporairement, alors. Pas question qu'on reporte et qu'on reporte à chaque fois, hein? D'accord. Donc, euh, comme on s'est mis d'accord, monsieur va chercher la maison avant l'été, disons pour le 30 juin. D'accord. Et monsieur, est-ce que vous avez des attentes de votre femme? Oui, je veux que ma femme arrête de râler qu'elle arrête de chialer chaque soir et démaquiser. Je vais pouvoir rentrer et, et, et, tranquille et, et pouvoir et, des disputes. <rire> je suis sûr que vous voudriez tous les deux avoir une maison harmonieuse et où chacun se sent à l'aise. et eh bien, et sans dispute continue où quelqu'un va être à l'aise. Oui, Madame, est-ce que vous pensez que vous vous sentirez mieux hein, et que vous pourrez prendre votre mal en conscience? Ben, je vais faire de mon mieux. C'est déjà important pour moi que mon mari reconnaisse ma douleur. Cela enlève déjà un poids de mes épaules. D'accord. Est-ce qu'on pourra se mettre d'accord à se rencontrer à nouveau, par exemple au mois de mai, en fait qu'il dévalue la situation entre de... vous?